rencontré il y a six mois. J'aime le papier. J'ai un problème avec l'objet livre. Il n'y a rien à faire, même si je mets un casque anti-bruit, même si je me concentre, même si j'arrête tout, même si le sujet m'intéresse, même si la couverture m'a donné envie. Même sur Kindle, même sur écran, même sur article. Je euh, pense trop, comme dirait euh, Christelle petit Collin dans son livre. Euh, heureusement, m'est arrivée à 33 ans la solution qui pour moi était pleinement adaptée, qui est refusée par pas mal de gens et malheureusement par pas mal d'auteurs, euh, même euh, des gens qui sont vraiment dans la technologie. Euh, on entend trop souvent, moi, dès que j'en parle, le « non mais moi, j'aime le contact du euh, papier », très bien. Mais euh, en tout cas, je pense que je ne suis pas le seul. Moi, il y a un traumatisme de la jeunesse envers l'objet, il y a un traumatisme vers le nombre de pages, il y a un traumatisme vers l'obligation euh, de lire des livres sur des sujets dont je me fous complètement et au niveau roman. Et finalement, il y a surtout la délivrance de découvrir le plaisir, entre guillemets, de la lecture à seulement 33 ans par le nouveau moyen qui est tout simplement l'audiobook. Et oui, on a aujourd'hui accès à un énorme catalogue d'audiobooks, malheureusement encore trop restreint par l'intermédiaire du site, par exemple Audible, audible.fr je pense. Le premier livre est d'ailleurs gratos dessus quand on vient, même s'il coûte 30 balles ou 40 balles, le premier en tout cas il est gratuit. Moi le premier livre que j'ai écouté dessus c'est le livre d'Olivier Roland. Euh, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études qui en plus m'a fait découvrir un super auteur, en plus de me servir clairement au niveau blogging et choses comme ça, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. La véritable découverte de l'audiobook, c'est qu'on peut le faire dans des endroits ou dans des situations sur lesquelles on ne pourrait pas lire. Donc ça pourrait en plus intéresser des gens qui sont euh, fans du papier, qui aiment le contact du papier, qui aiment acheter 50 bibliothèques à la maison, euh, des livres qu'ils ne reliront jamais, et les trimballer de déménagement en déménagement. Youpi Mais euh, on peut faire en voiture. Alors attention, euh, bien évidemment, ça enlève un petit peu de concentration. Mais moi, mon déplacement euh, domicile-travail fait à peu près 20 minutes. Il est reconnu je crois que 20 minutes c'est vraiment euh, au niveau du temps d'attention quelque chose d'optimal de, de, on va dire donc c'est vrai que pour des livres de développement personnel, d'apprentissage euh, de, sur des, des livres sur des biographies de grands de grands chefs d'entreprise, sur des livres un peu de, de psycho, sur euh, comment marche le cerveau, des choses comme ça ou des livres un petit peu techniques ou des livres un petit peu business euh, ça me semble super intéressant en tout cas moi ça me convient sur l'autoradio en bluetooth d'écouter comme ça des livre audio pendant une vingtaine ou une trentaine de minutes, l'avantage du livre audio c'est qu'on n'a pas ce rapport au nombre de pages, on n'a pas ce rapport de se dire j'en suis que là et il reste tout ça à lire. On peut régler la vitesse de lecture si la voix est un petit peu trop monotone sur la personne qui a été choisie pour lire le livre, on peut l'accélérer et là je vous assure qu'on peut même l'accélérer avec le temps beaucoup si on a beaucoup de choses à lire et beaucoup de sujets qui nous intéressent. On peut même faire carrément du x2, du x3, bon là du x3 je sais pas comment on fait mais déjà du x2 j'y arrive largement bien sur Audible avec expérience, hein. on peut pas le faire la première semaine, c'est assez impressionnant au début mais euh, même en faisant les courses dans un supermarché euh, avec un bon casque anti bruit euh, comme ça moi je trouve ça assez agréable de faire ces courses et plutôt que de faire ça avec un baladeur ou une émission de radio ou de la musique qu'on a déjà écouté euh, 150 fois, des émissions de radio qui sont tout le temps coupées par de la pub dans le métro parisien où on capte toujours pas euh, internet on peut télécharger comme ça un livre audio euh, dans son téléphone portable ou dans sa tablette euh, qui va nous occuper comme ça plusieurs heures on met le casque et paf euh, moi personnellement j'arrive à me concentrer et à ne faire que ça euh, au livre audio pour les gens qui sont un peu, je sais pas, hyper qui ont des troubles de, de la concentration euh, qui n'ont jamais lu dans leur vie et qui, ne, de toute façon, ne lisent pas ça peut être une véritable solution et il paraît, c'est euh, Jean Viette, le youtubeur qui m'a dit ça avec un petit peu de bidouille, on pourrait le faire sur tout le catalogue Kindle d'Amazon. Donc Kindle, vous le savez, c'est les livres qu'on met sur les petites tablettes. Comme ce n'est pas fait pour être un livre audio, la voix va être moins naturelle et moins humaine. Et ça, moi, à la limite, ça ne me dérange pas parce que j'écoute les livres en x2 et en x2 blablabla... Vous avez de toute façon plus beaucoup d'humanité dans la voix de lecture. Il y a un autre moyen de livre audio que j'aimerais euh, citer, c'est Koober, K-O-O-B-E-R, qui un produit français je pense, qui existe sur Android, euh, sur IOS et également sur ordinateur d'ailleurs. C'est des résumés de livres, des résumés de livres et à l'écrit et à l'audio. Alors c'est dommage, c'est qu'à l'audio tous les livres ne sont pas disponibles, mais ça vous permet d'avoir des livres qui durent à peu près 20 à 30 minutes, euh, ça vous permet surtout bien évidemment en 30 minutes un livre de 200-300 pages il va pas être complet au niveau résumé mais ça vous permet la plupart du temps de voir si le livre complet vous aurait intéressé c'est une première approche sur le livre moi, il m'est arrivé de commencer par le Cooper et ensuite de finir sur Audible pour aller chercher le livre en version complète parce que le Cooper m'avait donné envie d'aller voir le livre en version complète que je n'aurais pas forcément payé avec mon abonnement euh, Audible qui coûte euh, 10 euros par mois, je crois, où on a droit à n'importe quel livre, quel que soit son prix, euh, pour tous les mois. Voilà, c'était quelque chose que je voulais partager avec vous pour ceux qui ne liraient absolument euh, jamais. C'est peut-être que d'une part vous n'avez pas trouvé le moyen de lire parce que pour moi c'est un moyen de lire le livre et peut-être que vous n'avez pas trouvé aussi votre sujet, peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un qui s'intéressait au roman, à la science-fiction, à euh, je, je, je, ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il y a au livre policier, au roman d'aventure, des choses comme ça, et peut-être que tout simplement comme moi, vous ne, vous ne soupçonniez pas qu'il existe des sujets qui vous intéressent à ce point-là et qu'on peut le découvrir au bout de, de 20, 25, 30 ans, euh, le sujet qui vous intéresse, et maintenant vous vous mettez à dévorer livre sur livre, même si c'est de la manière... Audio et si tu ne conçois la lecture que sur papier, je t'invite à l'essayer que ce soit pendant ton footing, tes courses ou dans ta voiture tout simplement. N'hésite pas à réagir en commentaire si toi tu sens que tu ne pourrais pas te passer du contact du papier. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo t'a apporté quelque chose. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.